Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de nos vlogs en immersion avec Fabien Roussel. Aujourd'hui, on va le retrouver dans un endroit, pas n'importe lequel, on est place du colonel Fabien au siège du Parti communiste français. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, le siège du parti communiste français depuis 1971, c'est ce bâtiment-là, avec sa célèbre coupole que l'on doit à Oscar Nemeyer. L'architecte brésilien a dessiné l'immeuble lors de son exil en France alors qu'il fuyait la dictature dans son pays. Au-delà d'un simple siège politique, c'est un morceau d'histoire dont le design est très prisé. Des défilés de mode, des tournages de cinéma, à de clip Bref, un lieu d'ébullition politique et culturelle. Mais il faut bien dire qu'un dimanche matin en période de Covid, l'ambiance est un peu plus tranquille. Il me faudra monter quelques étages pour trouver Fabien Roussel en pleine réunion du Conseil national, juste avant de me glisser dans son bureau pour évoquer les sujets du jour. Tac, Allez, je rentre. Bonjour, bonjour. Je viens t'embêter. À ta disposition. <rire> Merci. On est dans ton bureau, ici. Oui. Et moi j'ai lu un article dans l'IB. Quand tu es arrivé, euh, secrétaire national, ils sont venus dans ce bureau, visiblement, et ils ont dit qu'il y avait juste une plante verte, que tu avais installé rien d'autre. Et là, deux ans plus tard, il y a 15 plantes vertes. Ça y est, tu as pris ta place, ça veut dire que ça y est, t es, t es installé <rire> enfin en quoi, en comme secrétaire national. Ou... Bah oui, non mais j'ai demandé un petit peu de, de, de verdure quand même. Sinon, euh, c'est triste. et euh, Mais en même temps, bon, j'y passe pas beaucoup de temps. Hein. Je suis pas un mec de bureau. Et donc, euh, je... bien sûr, je passe ici à, à Fabien, mais. Je suis surtout beaucoup euh, sur le terrain. Donc ici, c'est des réunions de travail. Je les fais surtout lundi. Euh, et puis le lundi, le mardi et le mercredi, c'est aussi l'Assemblée nationale, beaucoup et surtout. Tu étais sur ta circo, j'imagine, ouais. énormément. Après, la de... circo, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, tu étais tu, préparé, toi Moi, je n'avais jamais préparé. Je m'étais jamais préparé personnellement à, à occuper euh, de responsabilités euh, comme ça à tel point que j'ai même jamais été élu avant euh, 2014. Euh, j'ai toujours été un militant. Euh, tu, faisais, tu, faisais, tu faisais quoi euh, avant dans ta euh, vie J'ai journaliste, euh... j'ai travaillé. Euh, donc, puis quand tu veux que ton parti change, et puis que, bah, voilà, il y a un congrès et puis euh, c'est peut-être possible de le changer. Et on te dit, bah, vas-y toi Tu bah, dis pas non, puisque tu te bats pour le changer depuis des années. Et donc tu vas. Personnellement, moi avec d'autres, euh, je souhaitais qu'on soit un parti plus, plus présent euh, auprès des entreprises, auprès des salariés, auprès des, des ouvriers, comme je dis. Mais les ouvriers, c'est autant l'agriculteur, l'enseignant, l'infirmière, euh, le commerçant aujourd'hui que celui des usines. C'est ceux qui triment, qui triment beaucoup, qui sont peu payés en retour. On a eu un congrès qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui a fait des propositions. Aujourd'hui, on les met en œuvre. Euh, chez nous, ce qui compte, ce n'est pas euh, le secrétaire national. Non, bien sûr. mais viens... C'est les idées qu'on porte. Et tout le monde connaît le Parti communiste français. Je te mets au défi de trouver quelqu'un qui ne connaît pas le Parti communiste français. C'est vrai. Eh oui. Non seulement 100 ans d'histoire, mais derrière nous, des grandes conquêtes sociales quand même. La, la carte de sécurité sociale, la Sécu, euh, la retraite à 60 ans, euh, l'ISF, hein, que Georges Marchais a porté pendant la campagne de 81, euh, les congés payés, euh, le Front populaire avec Maurice Thorez, la Résistance, euh, les combats pour la libération d'Algérie, de Nelson Mandela... Euh, contre la guerre du Vietnam, euh, le Parti communiste français a quand même une sacrée histoire. Et, et c'est des choses qu'il faut savoir rappeler. Et que, voilà, nous sommes à l'origine de ça. Fernand Grenier, c'est le député communiste qui inscrit en 1944 le droit de vote des femmes. Voilà. Quand même, il y a des bases. <rire> — C'est pas, pas dégueu, ouais. Hein <rire> c'est clair. Et... Pour revenir sur Montreuil cet après-midi On va dans la plus grande ville de France dirigée par un maire communiste, jeune maire, je dirais même, Patrice, qui entame son deuxième mandat. Et avec les, les, les communistes de la ville, il mène une, une action de solidarité, ce qu'on fait dans beaucoup de villes de France, je, je le fais moi-même dans, dans ma ville à saint amand les eaux mais on s'en va à Montreuil cet après-midi. Et euh, en ce moment, partout, on, on récolte des biens de première nécessité, euh, des serviettes hygiéniques pour les femmes, euh, des dentifrices, euh, mais aussi des, des, des, des, des, euh, de l'alimentation. Mmh. Et euh, selon euh, la situation de la ville, euh, euh, on va aller les distribuer ou à des personnes en difficulté ou aux étudiantes. Aux étudiants, et euh, voilà, on fait vivre la solidarité. D'un côté, on gueule contre le gouvernement qui fait pas ce qu'il faut pour euh, s'attaquer à la pauvreté. Et de l'autre, bah, euh, faute d'action du gouvernement, on essaie, nous, de faire vivre la solidarité comme d'autres le font, hein. des associations humanitaires le font aussi. Mais nous, on joue notre rôle de parti communiste qui a toujours mis la solidarité au cœur de son action. De la parole aux actes, nous voici à Montreuil, où nous passerons l'après-midi à récolter des produits de première nécessité tout en échangeant avec les habitants sur la situation sociale du pays. Ici, Association Solidaire et Parti communiste mènent ensemble ce genre d'initiative. Nous sommes une association de plus de 10, ans, 10 femmes. On fait plein de choses. Plein de choses. Avec euh, le parti PCF, on va collecter, distribuer ensemble, chose qui s'est faite ce matin. On a eu pas mal de, de, de nourriture. Euh, on va distribuer à, aux familles qui, qui en ont besoin. Oui. Tout d'abord, j'aimerais dire que euh, aux militantes et aux militants communistes, aux militants et aux militants d'associations euh, montreuilloises que j'ai été... Euh, extrêmement touchés de ce que nous sommes ensemble pendant le confinement et dans ses suites. Tout de suite, il y a eu des gens qui ont donné un coup de main. Et nous avons réussi comme cela, par petits ruisseaux, à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient dans la difficulté et qui reçoivent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un coup de main et une aide supplémentaire de la part de la communauté. Et à mon avis, c'est comme cela qu'on est des bons êtres humains. C'est comme cela qu'on peut être des citoyens de la ville de Montreuil et qu'on peut être à la hauteur des valeurs que nous défendons. C'est aussi dans les moments de crise de faire face et de faire face de manière solidaire. Dans son intervention, Patrice Bessac décrit sans la nommer une caractéristique évidente de l'identité du PCF, le communisme municipal. Ce qui fait la force et l'histoire du parti, c'est aussi le communisme municipal Ouais. C'est quoi le communisme municipal C'est un truc très particulier. Ben le ça. communisme municipal, c'est que euh, c'est une histoire. C'est euh, ces maires euh, qui ont défendu le droit au logement dans leur euh, commune, qui ont défendu euh, des centres municipaux de santé pour que chacun ait accès aux soins, sans avoir à, des, à faire l'avance de frais. Euh, C'est aussi euh, l'éducation populaire, euh, les, euh, les, les offices de la jeunesse, euh, la culture. Bon, ben, voilà, On a, on a fait des, des belles réalisations dans nos communes. Elles vivent encore beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et ça fait partie de notre histoire aussi. En fait, le, le PC est intimement lié à l'histoire de France. -à, ben, fait... à travers l'histoire du Parti communiste français, il y a une partie de l'histoire de France, de l'histoire sociale de notre pays, de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire aussi de, des combats internationaux de la France. Quand on lit le centenaire du Parti communiste français, on retrouve plein de grandes dates historiques qui font toujours l'actualité. La laïcité qui est au cœur du débat, c'est Étienne Fajon qui a fait inscrire dans la Constitution française en 1945 une République laïque et sociale. Eh bien l'ajout du mot laïque à république, c'est un député communiste. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir rappeler. Merci beaucoup. En résistance, toujours présent, on continue. <rire> Super. On continue alors. Merci beaucoup Fabien.